Je m'appelle Alexandre. Je m'appelle Adeline et on est en deuxième année de Bachelor Image Co, Parcours Production. L'objectif principal de notre projet était de réaliser et produire un court-métrage inspiré du réalisateur allemand Murnau. Et le but vraiment c'était de s'inspirer de l'ambiance qui s'y dégageait et puis des méthodes de réalisation de Murnau. Ce projet a duré entre 3 et 4 mois. Il a débuté mi-février avec 4 grandes étapes. Donc la première qui était l'écriture. La deuxième étape qui était la préparation du tournage avec le casting, la réservation des lieux. Et pour finir, euh, on a terminé avec le dérochage et le montage. Donc le plus compliqué pour nous, ça a été le tournage de nuit. On a tourné de 21h jusqu'à 5h du matin, ça a été très fatigant. Il faut savoir que l'écartage entre les acteurs et nous, il n'était pas forcément énorme et du coup, on a vraiment dû avoir une casquette de professionnels et en deuxième année, comme première expérience, ce n'est pas forcément toujours évident. Ce projet a été très professionnalisant pour nous. Il nous a appris à s'organiser, à respecter des délais et à travailler en équipe. Et donc ce projet m'a conforté dans mon choix d'études et pour mon avenir professionnel. C'est une anecdote maintenant dont on peut en rigoler mais on a perdu une carte SD lors du premier jour de tournage et ça a été un très grand moment de panique pour nous. Mon conseil serait que vous définissiez bien vos rôles au sein de l'équipe pour conserver une bonne organisation et surtout, conservez bien vos cartes SD. Si j'ai un conseil à donner, ce serait la rigueur euh, sur l'organisation du tournage. C'est très important de savoir ce qu'on veut faire et où on veut aller pendant le tournage pour réaliser correctement et préparer au mieux la post-production.